chanter je viens de passer une heure à filmer cette vidéo et puis je me suis dit oh non il y a trop de détails il faut que tu la refasses en un peu plus courte quand même j'ai décidé de lancer un format animaux euh, dédié aux animaux à la terre à l'écologie etc ça fait un petit moment que je le mets en place ça commence à avoir le jour j'ai des petits projets euh, liés à ça et je voulais vraiment commencer cette vidéo pour vous parler de du syndrome du tir et de tout ce qui était chat agressif je vous invite notamment à suivre euh, le compte jumpy Chou. <rire> c'est tellement nié où je vais parler bah, de jumpy évidemment c'est ma resta et euh, de plein de choses de, de tout ce qui est euh, écologie animaux etc quand je vais faire des des interventions ou autre. Je vais aussi jouer avec ça pendant toute la vidéo parce que je l'ai fait dans tout à l'heure et je trouve ça hyper relaxant que voilà j'espère que ça va vous plaire alors je sais que ça va pas toucher un grand nombre de gens comme la sexualité qui est grave plus tactique mais c'est vraiment un sujet qui me passionne je suis passionnée depuis mon plus jeune âge au plus grand malheur de ma maman hein, je vous dis parce que chez moi c'était une SPA je ramenais tout hein. mais les insectes aussi bien évidemment j'essayais de les sauver je les ramenais en vie et j'arrivais. Hein. j'ai été vétérinaire d'insectes quand je les récupérais dans la piscine mais euh, franchement euh, j'avais quelque chose j'avais quelque chose et ça fait que je suis passionnée par les animaux, voilà, depuis mon plus jeune âge, j'ai eu euh, des animaux, j'ai vécu plus ou moins à la ferme, j'ai eu des poneys, des piquettes, j'ai eu des chats, des chiens, des canards, des poules, des hippopotames, des dromadaires, tout va bien. Et euh, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des chats agressifs pour la simple et bonne raison que euh, je vis cette histoire et que j'ai un chat qui est agressif. Alors, euh, quand je vous dis agressif, c'est pas agressif comme vous imaginez un chat agressif, c'est un chat agressif, de ce style, qu'on en parle avec des, des vrais mots, hein. c'est pas les petits chats tout mignons qui est un peu de temps en temps s'appelle un chat agressif après euh, cette photo et cette vidéo je sais pas si pas vais mettre les vidéos, ça s'est passé dans des conditions de, de combat de chat hein. donc euh, mon chat était à un point d'énervement qu'il a jamais dépassé ce stade et euh, je me suis déjà retrouvée facilement avec du sang une fois il m'a chopé là euh, je goûtais du sang là voilà je vais vous raconter un peu son histoire de où comment pourquoi sans faire trois heures de détails parce qu'au pire on s'en bat les couilles ce qu'on veut juste savoir c'est comment on fait pour que ça aille mieux mais il faut quand même que je vous resitue un peu le contexte oui c'est possible que la caméra change de plan pendant, pendant pas mal de temps de la vidéo mais j'ai voulu réintégrer les choses qui manquaient etc donc on va commencer tout simplement par euh, expliquer ce que c'est le syndrome du tigre. Ensuite, je vais vous raconter un peu mon histoire avec mon chat et je terminerai par comment gérer tout ça. Évidemment, je vais mettre des petites images de chat pour agrémenter le tout, sinon, c'est un peu chiant de voir juste ma gueule raconter ma vie. Euh, voilà. Donc, euh, qu'est-ce que le syndrome du tigre Pour pas dire de bêtises, j'ai préféré prendre un truc qui avait sur internet, j'en ai pris sur jardinage.lemonde.fr. Euh, Lorsqu'un chat habituellement câlin et doux euh, devient agressif et violent vers son maître, on appelle ce comportement le syndrome du tigre. L'animal devient quasiment méconnaissable euh, au point en devenir dangereux. Euh, en gros, votre chat retrouve son instinct de chasseur de façon extrême. Son comportement n'est pas à prendre à la légère parce qu'il peut être dangereux pour le maître, mais aussi pour l'animal et surtout pour le maître. Le chat est en effet plus capable de se dominer et il perd totalement contrôle de lui et il peut attaquer euh, que ce soit les zones du corps ou notamment le visage. J'ai beaucoup de chance parce que le mien s'arrête là, du moment où il attaque à ce niveau et qu'il me chope là, il comprend que ça va trop loin et la plupart du temps il s'arrête direct. Ça ne m'est jamais arrivé, il a jamais tapé, tapé le visage. Voilà, ils disent toutefois, rassurez-vous, il y a des solutions et je suis là pour vous donner des solutions. Le syndrome du tic c'est quelque chose de quand même assez entre parenthèses commun chez les chats, euh, mais il y a des chats qui l'ont plus ou moins, qui en sont plus ou moins dominants, etc. Commençons par 2016, la meilleure année de ma vie. Euh, en 2016 je vivais avec R, enfin euh, R souhaité dans ma maison, et j'avais Moon, mon petit lapin nain, et je voulais lui prendre un petit copain pour qu'il fasse des fiestas ensemble le soir, etc., etc. Sauf que R il était en mode oui les lapins ça sert à rien, etc. Euh, je ne suis pas du tout d'accord avec ça monsieur, hein, mon lapin c'était le plus génial du monde, sachant que voilà, il vivait en liberté. Et euh, il m'a dit mais regarde les chats et les lapins ça se passe bien. Du coup je me suis renseignée, j'ai vu que les chats et les lapins ça se passait bien, et là j'ai fait un petit peu euh, la, la, la grosse débile, hein, je, je vais pas on va pas se cacher. J'ai pris un chat sur un coup de tête, je vais pas faire la meuf, euh, non, non. J'ai vraiment fait cette erreur de prendre un chat sur un coup de tête. Sachant évidemment pertinemment que je savais que niveau argent j'allais gérer et pour moi c'est plus important, je savais que j'allais pouvoir m'occuper niveau thune, niveau temps. Mais par contre j'étais pas prête à ce qui allait, ce qui allait suivre. Enfin j'étais clairement pas prête dans ma petite tête. Moi personnellement je voyais des chats tout mignons sur Instagram qui t'embête oh il est trop kiki et euh, j'avais des chats chez mes parents qui vivaient en liberté et qui rentraient dans la maison quand ils étaient fatigués. Je pas du tout préparée à avoir un chat en appartement. Du coup première erreur que j'ai faite c'est euh, que j'ai pris un chat qui vivait dehors d'une ferme en fait à côté de chez mes parents. Ils avaient une portée de chat. Ils voulaient... Sans... Enfin ils voulaient... Ils les voulaient... Avant les vacances, ils m'ont dit qu'il avait trois mois mytho. Euh, j'ai trouvé qu'il était très petit et qu'il avait des pattes très grandes. Alors, les pattes très grandes, c'est fait que mon chat est super grand. C'est un chat euh, bâtard hein, de type européen, croisé avec moult animaux, mais il est super grand. Le béton me le dit à chaque fois votre chat est, est très très grand pour, euh, pour un chat. Je crois qu'il fait 35-36 cm au garrot. Ça existe, je sais pas, j'ai calculé, j'ai mesuré ce matin, mais je vous avoue que c'est de là à là. Hein, J'en ai d'accord, de son dos. Euh, L'histoire est toute simple j'ai pris ce chat comme ça et j'ai quitté mon ex deux semaines après. Bien évidemment, j'ai gardé le chat, hein, ça c'était pas négociable. Jamais de la vie, je sais qu'il a Alex qui avait tenté de que je donne mon chat, j'avais mis des annonces, mais t'es pas bien, genre t'es pas bien, genre à quel moment tu crois que je vais, voilà, je me retrouve euh, joie avec un petit chat qui est un petit chat qui est une boule de nerf. donc je me retrouve avec un chat qui commence à pas tout casser mais à, à, à être très caractériel hein, genre trop caractériel il supporte pas le nom, il supporte pas ci, il supporte pas ça et oh hein il casse les couilles alors le truc c'est qu'il faisait 6 cm sur 6 là et le problème c'est qu'il était pas du tout sevré et on m'avait menti parce que quand j'ai demandé on m'a dit il est quand on m'a dit en mai j'étais en mode ah vous m'avez dit qu'il a 3 mois là mais c'était il y a 2 mois et en plus de ça il était pas très sûr hein, de, de, de ce qu'ils avançaient donc euh, voilà le chat il tenait quasi pas sur ses pattes enfin bref bon je, il mangeait ses croquettes etc pas de soucis et on m'a dit ah, c'est un truc qui me sort par les yeux et ça me sort toujours par les yeux. Bon maintenant on me le dit plus. Non mais tu sais Léa, c'est chat, un chaton, c'est normal. Les chatons, ils sortent toujours comme ça. Non, je vous dis que non, c'est pas normal. Mon, mon chat, c'est pas normal. Alors du coup, il y a deux, trois potes à moi qui l'ont gardé et qui se sont dit, ah ouais, pas normal. Du coup, il y a plus personne qui veut garder mon chat, c'est plus personne. Même en soirée, quand les gens viennent chez moi, hein. le chat, ouais les gens, ils filent droit en mode... Euh... Attention il y a le chat qui arrive, genre vraiment quand il y a le chat genre, enfin attention, les gens font attention à ce qu'ils font, ils savent que mon chat, c'est pas une grosse bête d'amour, à la fois si, mais à la fois non, c'est ça, il faut se méfier, c'est un animal et, et, et c'est pas, pas toujours facile, j'ai commencé à, à me retrouver avec euh, pas mal de traces de sang, pas mal de, <rire> de blessures, etc, et au bout d'un moment j'ai pété un câble, quand je vous dis j'ai pété un câble, c'est j'ai appelé la veto en pleurs, en disant qu'est-ce que je dois faire, etc, etc, et là euh, la béto m'a commencé à me dire, oui il faut lui donner des protéines de lait, enfin bref, elle a mis tout une... un truc en place, et à la fois elle m'a aussi dit, oui, oui euh, par contre si ça continue comme ça faudra le piquer votre chat. Excusez-moi je crois que j'ai mal entendu Et là elle me dit non mais euh, dans le sens où si votre chat est agressif comme ça, euh, si un jour il se met à attaquer un enfant vous allez avoir de sérieux problèmes et si euh, il se met à attaquer euh, votre enfant bah c'est assez compliqué. T'es en mode bon on va changer de veto. <rire> J'ai commencé à donner des protéines de lait, rien n'a marché, évidemment. Et là, j'ai pensé à quelque chose qui m'a énormément détruit le cœur à cette époque. Je vais essayer d'en parler avec le plus de recul possible parce que sinon je vais pleurer. Donc on va le prendre avec beaucoup de légèreté. J'ai décidé d'abandonner mon chat. Il s'est passé dans ma tête une réflexion du bon sens euh, ou du mauvais sens, j'en sais rien. Où je me suis demandé, clairement, est-ce que ton chat est heureux avec toi Et là, je vous jure que euh, le voyant comme ça agressif, le voyant euh, vraiment pas bien, le voyant sur le qui-vive, me voyant moins euh, rempli de blessures, à cette époque vraiment, j'ai des, des cicatrices partout de mon chat sur les jambes, sur les bras, etc. J'arrive à un moment de me dire Léa, qu'est-ce que tu dois faire Quand tu prends un animal, tu l'assumes, mais là, clairement, l'animal n'est pas heureux. Et est-ce que je peux abandonner un animal pas heureux Ou est-ce que je je sais pas, je dois faire quelque chose Et j'ai commencé à me demander si je devais pas le mettre dans une famille, un jardin, parce que finalement j'ai été, j'ai pas réussi, j'ai pas pas été à la hauteur de, de ce que je devais. être Et quand j'ai abdiqué, je me suis dit ok, il va falloir le donner, Léa. Mon chat à ce moment-là, il est monté sur le lit et il s'est posé sur moi. Il s'est mis à ronronner et je l'ai vu dans sa petite tête et je me suis dit non, tu peux pas, hein, tu peux pas te contenter d'abandonner. Tu peux pas, c'est être vivant. Et, et imagine, tu le mets dans une famille qui arrive pas à comprendre son caractère, il, il soit méchant avec lui, il lui crie dessus, il le fout dehors, il le frappe. Non, non, non, non, non, non. tu l'aimes beaucoup trop, ça. Faut savoir qu'en outre d'être agressif, euh, 2016 ça a été une année très dure pour moi, dans le sens où c'était mon ex, donc bon ça c'était moi qui l'ai fait, donc ça n'a pas été dur de ce côté-là, mais je me suis fait agresser, cambrioler, voler mon iPhone, et je suis tombée sur mon ex-PN Dans l'appartement que j'étais toute seule et que je venais me faire cambrioler, ça a créé un lien super fort entre Jumpy et moi, parce que quand j'étais en panique et tout le mais ben, en fait c'était lui qui calmait mes crises d'angoisse, euh, de me dire est-ce qu'il y a quelqu'un dans la ma maison, etc. J'arrivais à savoir en fonction... De ses oreilles, de sa position de son corps, s'il y avait eu vraiment des bruits ou non, ou si c'était dans ma tête ou non, et en fonction je me levais ou non. Cette période ça a été une période très difficile pour moi où je me suis retrouvée très seule où je me suis Et c'est pour ça que je suis tombée dans, dans le piège de l'autre là, très seule, et j'ai remis en question toute ma vie de ce que je voulais faire, etc. Et Jumpy a été ma bouée de sauvetage, ça a été ma bouée de sauvetage, ça fait que Jumpy et moi on a été super proches, super fusionnels en nous de, de voilà, c'est que mon chat était hyper agressif, mais à la fois hyper câlin, et à partir de là je me suis dit euh, Léa, tu ne peux pas abandonner ton chat, tu peux pas lui, lui, lui faire croire que tout va aller bien et qu'après l'abandon. Parce que finalement ça va pas, tu sais pas, une famille a beau te dire oui ça va très bien se passer, mais en vrai de vrai quand t'es avec eux, on sait très bien qu'entre bon, la théorie et la pratique il y a souvent des couacs. J'ai commencé à me dire bon mais maintenant euh, la seule solution à faire c'est que tu dois comprendre ton chat, tu dois essayer de comprendre pourquoi il est comme ça, qu'est-ce qui fait qu'il est comme ça, comment le, le gérer, etc. etc. Ça a été très dur à mettre en place et je pense que il n'y a que depuis cette année vraiment que j'ai réussi à le mettre en place. Surtout qu'après ça, euh, après toutes ces histoires, bah, j'ai déménagé. Je suis retournée vivre chez mes parents en mode papa maman ça va plus du tout, je veux juste être tranquille. Mes parents ont pris on charge de moi. Moi, euh, ça a été très dur je me retrouvais comme une, une petite ado j'ai pas mal bougé donc le jumpy euh, il était chez mes parents pendant un an et moi j'y restais bah, un mois et des fois je partais une deux semaines puis je revenais puis des fois je partais un mois et à chaque fois que je rentrais c'était big love et euh, ça a été très dur pour moi d'être loin et séparé de mon chat Je pense qu'il a pas été forcément très heureux pendant cette période par contre moon euh, que j'ai gardé euh, pendant tout ça euh, moon a vécu sa meilleure vie euh, à ce moment là Maintenant, on va parler de l'essentiel de la vidéo, de comment gérer les crises d'un chat agressif. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est notamment pour savoir ça, ou c'est parce que vous m'aimez bien, et ça c'est gentil parce que je vous aime aussi. J'ai euh, tourné ça en trois points, donc l'éducation, euh, les jeux et euh, la nourriture. À ne pas négliger la nourriture. Donc, euh, la première chose, c'est euh, comment gérer un chat agressif, c'est déjà éviter l'agression. Euh, mon chat est un chat très stressé et le fait de crier dessus ou lui courir derrière ou lui faire des grands signes, etc., ou faire gna gna gna gna en criant, et eh en fait, ce qui va se passer, c'est que mon chat il va avoir peur, il va pas comprendre ce qui se passe en fait, c'est pas un être humain, on peut pas lui dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, il comprend pas ce qui se passe, et du coup, euh, il va aller euh, se cacher ou il va avoir des comportements un peu de, de chat stressé, et euh, du coup, il va se mettre encore plus à pisser et notamment encore plus à être agressif. Et c'est pas nouveau, hein, la violence engendre la violence, et ça marche notamment avec les animaux, euh, beaucoup de chiens notamment. Euh, sont considérés comme agressifs parce qu'ils ont eu des maîtres qui les ont rendus agressifs. Crier sur un animal qui est déjà agressif de base et stressé, c'est pas c'est la pire des choses que vous pouvez faire sur ça. Donc euh, voilà, la première chose c'est ne pas crier, ne pas faire de grands signes. Moi je sais que personnellement, si je me mets devant lui, euh, debout, euh, en train de lui faire euh, des petites menaces ou autre, il va avoir tendance à se mettre sur ses pattes arrière et euh, sauter en l'air et me choper soit le bras, soit le cou. Donc que fait-on Comment on le gronde Eh bien, euh, l'ignorance est le meilleur des mépris et ça marche très bien avec les animaux. Quand il fait une bêtise, et je sais que c'est très dur parce que c'est pas du tout quelque chose qu'on a dans nos valeurs de base pas quelque chose qu'on fait même avec les enfants. Euh, L'ignorance euh, dans le sens où quand mon chat commence à se vénère, quand mon chat commence à être très agressif, euh, quand je vois qu'il a un seuil d'agressivité assez, assez haut, euh, ce que je fais c'est que je lui donne son jouet, donc une petite souris où je mets un peu de valériane dessus, donc la valériane ça peut s'acheter n'importe où, je mets un petit spray de valériane. Déjà des chats sont hyper sensibles d'autres noms, le mien l'est, donc je mets sa petite souris avec sa valériane, il se vénère sur elle et quand il a fini de se vénère sur elle, il vient. Et la deuxième chose à faire de très important c'est de récompenser les bonnes actions. Par exemple, moi mon chat pissait partout et du moment où il allait dans la litière, je lui donnais sa petite croquette en disant ça c'est bien. Le problème c'est qu'après il allait dans sa litière, il faisait son petit trou, il faisait semblant faire pipi pour avoir une petite croquette et ça, ça je l'ai vu quand il fait quelque chose de bien, vous lui donnez une croquette, quand il fait quelque chose de mauvais vous l'ignorez, c'est très dur à faire, des fois j'y arrive pas des fois j'ai envie de non j'ai. que. <rire> jamais je ferais ça à mon chat. C'est très dur à faire parce que des fois vous avez juste envie de lui reculer sa gueule à votre chat parce qu'il vous a fait si mal que vous êtes en sang, qu'il y a du sang qui goûte. À la fois il y avait du sang qui goûtait sur mon lit. Mais euh, il est toujours en vie et en très bonne santé. Hein. S'il a plus de poils là, c'est juste parce qu'il est tombé du troisième. Mais ça peut-être que je vous en parlerai dans une autre vidéo parce que c'est vraiment pas... Enfin j'ai pris grave conscience de choses, notamment que mon chat n'était pas un ninja. Bah, c'est très dur à accepter que votre chat est... peut tomber du troisième et peut mourir. Il va très bien. Non, il va très bien. Il a juste été opéré. Et il va... Quand vous voyez qu'il est un peu encore gérable, faut se mettre à son niveau. Essayez de lui faire comprendre, Par exemple moi il y a des choses qui prennent pour des agressions. Sport, Il supporte pas quand je fais du sport alors je sais pas pourquoi il a l'impression que ma jambe c'est un adversaire redoutable, mais du moment je me mets en fente, ça le rend hystérique de là à me lacérer la jambe parce qu'il supporte pas quand je fais ça, ça le met dans une colère noire, voilà il veut pas que j'ai des belles fesses pour cet été, c'est tout hein, trouve pas de papa parce que moi je suis hyper jaloux, parce que oui tous les hommes qui rentrent dans ma vie c'est pas ses copains, ils leur pissent dessus, mais euh, vraiment littéralement au sens du terme ils pissent sur leurs fringues, il y a des trucs qui font péter un câble et du coup j'essaye d'éviter qu'il soit dans la pièce quand je fais par exemple, du coup quand je fais mon sport j'essaie de le mettre dans une, dans, dans autre, dans une autre pièce de l'appartement, enfin dans tout ensemble dans la pièce où je suis, des duels de territoire parce que mon chat est territorial et il a l'impression que euh, c'est un palace et que ici c'est chez lui et qu'il paye en croquette, il a l'impression que lui c'est le mal dominant et qu'il doit me protéger alors que bon que lui il imagine être une grosse pantar noire alors qu'en fait c'est un chat de 30 cm. Mais euh, ça fait que euh, des fois il y a des, des endroits où je dois me battre pour récupérer des endroits de chez moi. Par exemple le bureau pour lui c'est son territoire. Donc quand j'y vais c'est limite je te donne l'autorisation d'y aller, je suis en mode et eh, oh frérot là c'est mon bureau. Et euh, voilà il va commencer à se frotter à moi, notamment pour marquer son territoire, c'est pas des frottements d'amour là, c'est des frottements de territoire et euh, au bout d'un moment il va sortir les les, les crocs donc dès qu'ils commencent à faire des frottements de territoire, de territoire même si je sera très mignon je euh, le stop direct en disant non non non mais sans lever la voix j'ai dit non non de façon ferme alors je dis plusieurs fois euh, au bout d'un moment il s'arrête un chat comprend très bien hein. pas besoin de faire des grands signes de crier etc euh, juste le nom c'est parfait la deuxième chose à prendre en compte du coup c'est les sorties euh, un chat c'est mignon mais ça passe pas son temps à dormir comme on le pense euh, si ça dort énormément hein, mais pas ça euh, a des moments où ils ont besoin de chasser d'être instinctif c'est pour ça que j'ai instauré donc les sorties les Sorties là depuis qu'il a eu l'accident se sont calmées, mais euh, de il sortait tous les jours devant la porte à 8h en mode miaou miaou miaou euh, je le sortais euh, en, en harnais alors il a toujours kiffé les sorties, il a toujours kiffé euh, du moment où il part avec moi, euh, je sors sa petite cage, euh, sa petite cage ou son petit sac à dos. Il ronronne il est content, il sait qu'il part en balade, euh, je lui mets son harnais, quand je connais l'endroit je le laisse en liberté, donc il monte dans les arbres, etc. Quand je connais pas trop l'endroit, je reste sur le qui vive Là vu qu'il a été opéré et qu'il est un peu il est beaucoup plus peureux que ce qu'il était avant quand il est en extérieur. Avant il était pas peureux en extérieur, maintenant il est devenu vraiment peureux depuis qu'il est tombé. Et euh, du coup je suis obligée de le garder en laisse parce que des fois il a des comportements qui sont hyper dangereux envers lui. Donc, voilà, j'adapte en fonction des balades, j'adapte en fonction de son mood, j'adapte en fonction de son humeur au quotidien. Il y a des jours où il est super calme, il y a des jours où il est super actif. Mais j'essaie d'instaurer des balades de 30 minutes à 1 heure tous les jours. Hein, c'est super chiant, ok Vous avez pris un chat, c'est pas un chien, mais un animal ça coûte cher, un animal ça demande beaucoup de temps. Et ça vraiment, on l'oublie, euh, votre chat, euh, pas juste un chat que vous devez nourrir d'amour et de croquettes, il y, a, il y a plein de choses à prendre en compte. Moi quand il faisait pipi partout, j'ai dû l'emmener 300 fois chez le veto, j'ai dû faire plein dallers retours c'est mon porte monnaie, là, quand est tombé, j'en ai eu pour 1000 euros. Voilà, on peut pas savoir ce qui se passera demain, votre chat, ça vit minimum 12 ans, euh, si tout va bien, et euh, en 12 ans il peut se passer beaucoup de choses et, et c'est pas forcément les meilleurs alors je suis contre tout ce qui est assurance animale etc je préfère mettre des sous tous les mois d'un côté euh, pour mon chat que me dire je vais payer une assurance du coup euh, monsieur jumpy on a instauré ça et puis ensuite on a instauré des temps de jeu donc le matin je sais qu'il active donc le matin si je fasse mon sport mon ménage etc je me balade avec un truc autour de la taille pour que ça puisse faire un truc qui court et qui voit ouais, des choses bouger et qui joue je j'essaye de faire des doubles actions c'est à dire de jouer avec lui euh, quand le midi je fais à manger J'essaye vraiment de euh, il s'assoit à côté de moi comme un petit comi de cuisine sur sa petite chaise il s'assoit. Soit, je lui fais sentir les aliments sans qu'il les mange évidemment. Donc voilà, je lui fais découvrir des nouvelles choses. Et le problème c'est que vu que c'est un chat d'appartement, il a besoin de faire la teuf sortir, bouger, voir ses potos. Que en fait ses seules distractions de la journée c'est balader, manger, dormir et bon et, et attaquer les gens, je veux dire. Pourquoi je le mets pas dehors de façon naturelle, etc. C'est que mon chat n'a jamais été habitué au dehors, et que voilà, c'est dangereux pour lui dans le sens où il connaît pas les voitures, il connaît pas tout ça, et que lui bah, il va bah, y foncer droit, que je lâche, il a réussi à se retrouver bloqué sur un toit ou un gentil monsieur a dû aller me le récupérer le jour de mon anniversaire. un chat qui se prend pour un ninja mais qui est loin d'être un ninja qui est un petit poussin. Donc les, les, le jeu c'est très important. Il y a plusieurs façons de jouer. Il y a plusieurs jeux. Il y a les cannes, il y a les jeux en trucs, il y a les jeux d'intelligence, il y a les jeux instinctifs. Enfin bref, il y a plein de sortes de jeux. Il y a des façons de jouer avec les chats en fonction de, de leur caractère, etc. Si ça vous intéresse vraiment, une vidéo dédiée sur les jeux et le temps de jouer avec les chats, je vous le ferai avec plaisir. C'est aussi une vous tente sur l'adaptation à le sortir, etc. Comment euh, mettre en place des sorties avec votre chat. Après, il faut se dire que quand vous les mettez en place, vous les mettez en place pour toute votre vie. Et la dernière chose à prendre en compte et qui est très importante, c'est la, la nourriture. Euh, vos chats ne sont, sont pas des, des omnivores, donc vos chats sont des carnivores. Et, euh, si votre chat n'a pas sa dose de viande et notamment le mien il devient hyper agressif Donc, je nourris de croquettes et de pâté bref là je vais pas vous faire une vidéo sur l'alimentation mais euh, je commande vraiment euh, de la, des croquettes et de la pâté 100% viande enfin 100% viande où il y a le moins de merde possible dedans pour que le chat puisse avoir son apport en viande que un chat c'est un carnivore et on tendance à mal nourrir nos petites bêtes si aussi voilà ça vous sort une vidéo vraiment dédiée à l'alimentation euh, je sais pas si je serai la mieux il y, des, il y a des gens qui sont vraiment passionnés par le côté alimentaire des chats moi je vous avoue que je connais les bases mais euh, après de là à être passionné au point où euh, j'en fais des recherches etc mais euh, j'essaye au maximum de rentabiliser, de lui donner le max de viande possible pour que mon chat soit rassasié et qu'il n'ait pas du tout envie de me prendre comme pour une proie géante, hein, parce que je, je suis gentille donc c'est trois choses que j'ai mis en place euh, le positif, la nourriture et les temps de jeu depuis mon chat c'est pas devenu euh, un petit matou tout -tou mime, hein, ça serait mentir mais c'est passé d'une grosse bête sauvage et agressif à un chat qui est, avec qui je peux vivre et avec qui je peux m'entendre et avec qui j'ai pas envie de, de, de, de tuer à chaque moindre, moindre faux pas mon chat c'est une boule d'amour, ça c'est un truc de fou c'est quelque chose que j'ai jamais vu à ce point, c'est un ex et euh, voilà c'est un chat qui est très câlin quand je pars quand je reviens c'est limite il m'a pas vu depuis trois 3 ans gros câlin gros câlin collage amour bisous tout ça tout ça j'ai encore parlé à la veto du fait que de le donner etc je ne veux plus du tout le donner aujourd'hui mais je voulais savoir si j'avais fait des erreurs dans le passé de pas l'avoir donné à ce moment où je l'ai pensé et elle m'a dit mais non vous imaginez pas votre chat si vous le donnez il va faire une dépression en fait elle m'a dit c'est super rare de voir des, des propriétaires et, et des chats aussi liés aussi fusionnels ou euh, du coup j'ai bien fait de le garder bon maintenant c'est pas plus dans les options de le donner hein. mon chat c'est voilà c'est voilà Surtout que maintenant ça va mieux. Et puis aussi il a grandi, évidemment il grandit, ça s'agit, s'il vieillit, s'il est de moins en moins euh, en canne et en, en, en fiesta, mais euh, voilà, ça reste un animal qui, qui est assez pufiant Et, et si là, bah, par exemple, il y a trois jours j'avais oublié d'acheter la pâté, euh, les deux jours je me suis fait. Genre vraiment, c'était des crises d'agressivité, je marchais, je m'assois sur mon canapé, bram il m'arrache la jambe. Aujourd'hui mon chat, c'est voilà, c'est ma boule d'amour, c'est quelque chose, c'est quelque... un... je regrette rien, je ne regrette pas de m'être battue. Et si je vous fais cette vidéo, c'est surtout pour vous dire euh, un chat c'est un félin, c'est pas une petite boule d'amour comme vous voyez sur Twitter ou Instagram c'est un animal, il euh, y a plus de chances que votre animal soit f en, en appartement soit complètement fou, surtout quand vous prenez un animal qui a pas eu du tout euh, été éduqué à ça je veux dire quand vous prenez euh, des, des, des chats euh, vous achetez des chats de race etc, je suis contre tout ça mais quand vous le faites vous savez que c'est des chats qui ont été euh, élevés en appartement ou dehors, moi j'ai pris un chat qui a été élevé dehors qui est instinctif animal, qui a ses ancêtres qui couraient dehors, ben voilà c'était pas forcément la meilleure option à faire pour prendre un chat d'appart mais je l'ai fait donc si j'ai un conseil à vous donner c'est d'éviter de prendre des mâles euh, en appartement, d'éviter de prendre, de savoir d'où viennent vos chats, surtout que si ça vous arrive de ne pas les abandonner, c'est quelque chose que je vais vous répéter à chaque vidéo. C'est comme protégez-vous quand vous avez des rapports sexuels. Ben là, c'est n'abandonnez pas vos animaux. Je ne conçois pas. C'est quelque chose que voilà, je ne me serais jamais pardonné si je l'avais fait. Je l'ai pas fait parce que entre le faire et le, le penser et le faire, c'est c'est impossible. C'est très des ce que je vous fais, mais quand on voit que c'est pas, ça baisse pas les chiffres en fait. J'ai eu péta au téléphone. Il y a un, récemment, ils m'ont dit que les, les chiffres de l'abandon des animaux ça ne baissait pas du tout en fait. Quoi Mais c'est pas possible. C'est l'appréhension qui est derrière. Mais vraiment, l'animal a encore une place de merde dans la société. Euh, un jour ça changera, je le sais. J'ai toujours ce, ce petit truc de me dire, mais qui êtes-vous pour penser qu'une vie, n'importe quelle soit la vie mérite mieux que vous en fait. Je trouve ça tellement égoïste et individualiste comme comportement que voilà. Moi, pour Jumpy, j'ai sacrifié pas mal de choses. J'ai décidé pas de pas vivre à Paris pour Jumpy. J'ai décidé de pas euh, partir à Londres pour Jumpy. J'ai décidé de plein de choses pour Jumpy parce que c'est compliqué quand vous avez un animal de le trimballer partout. Euh, voilà, c'était tout pour cette vidéo. Vous en savez un peu plus sur tout ça. Si vous voulez des vidéos plus précises sur plein de choses sur Jumpy, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à le rejoindre du coup sur Instag Instagram Jumpy je vous partagerai plein de choses. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Euh, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et tout ça. Et je vous dis. À ah. la prochaine J'ai laissé un doigt Ma petite boule de poing est